Bonjour, c'est Nahid Rached. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose. J'ai un ami, euh, producteur, euh, enfin réalisateur. Il s'appelle Nortel Khamari, que j'aime beaucoup. Et un jour, j'étais avec lui en voiture et, euh, et euh, j'arrêtais pas de parler de mes projets. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, il m'a dit une phrase. Sur le coup, je l'ai détesté, Nortel. Euh, « T'inquiète pas, Nordine, si tu m'entends, euh, je t'aime beaucoup, je te déteste pas, mais sur le coup, je t'ai détesté, mais tu m'as fait le plus beau cadeau. » Et il m'a interpellé en me disant « Bon, maintenant, tu vas arrêter. »« We are what we do, not what we say. » Et j'ai fait « Hein? » quoi cette phrase, elle sort de nulle part, mais en fait quand je l'ai entendu j'avais trouvé qu'il avait parfaitement raison, on est ce qu'on fait mais non pas ce qu'on dit, parce qu'on peut dire des choses pendant très longtemps, ne pas passer à l'action, parce qu'on reste vraiment dans quelque chose de verbal et euh, à l'époque ça m'avait tellement mis en colère, tellement énervé que je m'étais dit ouais je vais lui prouver que je vais finalement faire les choses et non pas que les dire, mais ça a été une très très belle leçon, donc depuis c'est quelque chose qui régit ma vie, mais depuis l'eau a coulé sous beaucoup de ponts et pour moi c'est les deux aujourd'hui, we are what we do and what we said, je l'avais dit la fois dernière pour ceux qui avaient suivi la vidéo, souvenez-vous, là je suis en train de lire le livre de la personne dont je vous avais parlé, Joël Austin, I declare. un livre exceptionnel, je vous le conseille vivement, et c'est un monsieur qui avait dit la chose suivante, pour moi ça avait été un aha moment, quand je l'ai entendu j'ai fait waouh, c'est quoi ça Whenever you say the word I am All the words that comes after I am Come to find you A chaque fois que vous dites je Tous les mots qui suivent le mot je Viennent vous chercher là où vous êtes Et du coup il a fait ce livre où il dit I declare Et j'ai adoré pourquoi Parce que finalement, et je l'applique hein, Depuis que je suis là, depuis que je le lis Tous les jours je fais des déclarations Et it's awesome Vous ne pouvez pas imaginer comment ça change la, ma, ma journée, la dynamique, etc Parce qu'en fait et c'est vrai, vous ne pouvez pas parler de maladie et, et attendre la santé. Vous ne pouvez pas parler de, de, de, de crise financière, de manque d'argent et attendre l'abondance. Vous ne pouvez pas parler d'amour alors que vous parlez de solitude. Vous ne pouvez pas euh, euh, attendre euh, des choses très positives alors que vous êtes en train de mettre en place des choses très négatives. Et je vais vous le donner dans le mille. Si vous voulez savoir à quoi vous allez ressembler dans 5 ans, enregistrez ce que vous dites sur vous maintenant. Et je peux vous garantir, vous n'avez pas besoin, je suis pas médium, mais je peux vous dire qui vous allez être dans 5 ans. Parce que c'est tributaire de ce que vous vous dites tous les jours, ici, là, maintenant, sur vous-même. Donc, c'est un choix. Soit vous focalisez sur des choses négatives. Oh, mettez une femme, sérieusement, mettez une femme devant un miroir et posez-lui la question. Oh, Comment tu te trouves Elle va tout de suite aller sur « Ah, oh, j'aime pas mes jambes, j'ai trop de cellulite, j'ai un gros ventre, mon dos n'est pas droit. Comment » Comment voulez-vous qu'elle puisse être à un moment donné avec un corps plus sympa si elle n'arrête pas de nourrir euh, euh, des images très négatives et ça c'est la spécialité des femmes, je ne sais pas pour les hommes j'ai jamais encore été un homme, mais en tout cas ça je sais que beaucoup de femmes vont dire ouais c'est vrai elle a raison je vais vous donner un, un, un petit tuyau euh, ils ont fait une expérience sur de l'eau et sur du riz, juste pour vous dire comment l'intention est puissante. Ils ont pris une de l'eau et du riz et qu'ils ont à un moment donné isolé en deux deux petites euh, deux petites coupelles. La première coupelle, ils ont pris une partie du riz, une partie de l'eau et ils ont mis une intention positive en disant "Toi l'eau, t'es belle, t'es magnifique, t'es superbe, tes tes tes cellules sont exceptionnelles. Le riz as un grain euh, translucide, nourritif, nutritif, tout ce que vous voulez." Et ils ont pris la deuxième partie. Toi l'eau t'es moche t'es souillée. là où tu vas tu ah oh, c'est affreux tu détruis tout sur ton passage toi le riz t'es pourri t'es noir t'es moisi etc et ils ont caché cette première partie de de riz pendant un mois dans deux compartiments différents et l'eau ils l'ont mis au congélateur vous savez ce qui s'est passé Après un mois, cette catégorie de riz était comme ça, toute belle, blanche, magnifique, l'autre est devenue noire, dégueulasse et ça c'est des recherches, je n'ai rien inventé, vous pouvez aller le trouver sur internet. Et l'eau c'est pareil, ils ont congelé l'eau et ils ont observé les cellules euh, au microscope. La première cellule de l'eau était magnifique, elle était taillée comme un diamant à 52 facettes et la deuxième, celle à qui on avait dit ouais c'est dégueulasse machin et tout, l'eau était juste pour ave, dégueulasse, avec une cellule qui ressemble à rien et euh, patibulaire, vraiment. Tout ça pour vous dire quoi Si l'eau capte cette énergie, si le riz capte, capte cette énergie, imaginez toute l'énergie que vous vous envoyez. Ne cherchez pas, votre pire ennemi c'est vous-même. Ne cherchez pas les autres. Quoi qu'ils fassent, c'est toujours moins que ce que vous faites vous-même. Alors à partir d'aujourd'hui, faites de super belles déclarations. Moi, Nehid D'ici les états unis je vous dis ce que je déclare, je déclare que je suis une femme exceptionnelle, que je mérite l'amour, que je m'autorise à vivre des choses exceptionnelles et à recevoir l'abondance là où elle est. Et c'est ma déclaration d'aujourd'hui, à vous de jouer, faites des déclarations positives qui vous donnent du pouvoir. Moi juste le fait de vous le dire là je me sens... Vraiment Et le simple fait de faire des déclarations minables, ben, c'est votre vie qui devient minable jour après jour. Et alors à vous de savoir maintenant si vous voulez une vie exceptionnelle pour être l'architecte de votre vie, c'est simple, faites de super belles déclarations. J'ai hâte de lire vos déclarations, faites-le au présent, faites-le avec votre langage corporel, sortez-moi une belle voix et vous allez voir, que votre journée se passera merveilleusement bien. Et laissez-moi vos témoignages à chaque fois que vous faites une déclaration.